Previously, on... Oh merde copyright Naru, après avoir fait un épisode, celui-ci fut horrifié au moment de l'upload. Oh le con le son En cette nouvelle année, Naru Sensei prit de nouvelles décisions qui allaient tout changer. Pour commencer, il décida de faire attention au son. Pikachu, quant à lui, il décida de faire moins de blagues Zofil. Il devint le, le Pikachu en version 2.0 alors oui, je serai plus de Black Pédophile... ...mésophile <rire> Et surtout, de nouveaux effets spéciaux Nao 2016, bientôt sur VOUS Tu crois qu'ils vont gober nos promesses Au moins les Black Pédophiles Et le reste, on s'en bat les couilles Bonjour à vous, nous allons faire la première série de la chaîne, sur quel sujet Sur ma bite. Ma oh, déjà trois épisodes étaient aussi stupides et vulgaires. Ta gueule. Ta gueule. Non, non, non, non, non, non, non. Non. Plus sérieusement, nous allons parler bien, nous allons parler Star Wars. Et si tu connais pas Star Wars, eh bien, tu as été congelé sûrement parce que il y a eu l'épisode 7 il y a pas longtemps. Nous allons parler de The Star Wars Holiday Special ou plus communément en français « Au temps de la guerre des étoiles ». Oh mon dieu, que ce titre est de la merde Je sais que cette vidéo a été traitée de nombreuses fois, notamment par le Nostalgia Critique, mais je suis pas là pour copier ou imiter, je suis là surtout pour répandre leurs bonnes paroles et ajouter un petit peu ma sauce. Car oui, en France, on est plutôt du genre... Hey, tu connais le plus mauvais Star Wars Bah ouais, hein, c'est l'épisode 1, c'est logique. Petite bite Car oui, en France, on est très peu à le connaître car il est sorti qu'en VHS. Il est presque pas passé en France et pourtant il existe un Star Wars d'une horreur sans nom. Pour le cours d'histoire, notre bon vieux Georgie et Steve Bider décident de faire un spécial vacances. Et celui-ci sort un an après Star Wars 4, un nouvel espoir. Celui-ci est sorti pendant la période de 5... 5... <rire> tu sais même pas prononcer Thanksgiving boulet. Bref, George Lucas, après la diffusion, il fut choqué que cette émission soit une vraie merde. Et même si c'est lui qui a participé un peu au scénario, il a essayé d'effacer toutes les preuves de cette chose. Pas de bol, plein de versions pirates VHS sont sorties. Et c'est encore pire avec Internet maintenant. Retente ta chance, Georgie. Bref, le point d'histoire fait. Attaquons-nous au bousin. Désolé de la qualité de l'image et du son, mais George Lucas n'a pas fait de remaster DVD. Ce qui est étonnant d'ailleurs. Bon, ça suffit, on retourne sur le pas. Tu la sens l'action là, tu la sens Ton seul espoir est de prendre de vitesse cette poubelle impériale. Couper impériale Ne t'inquiète pas, on pourra célébrer l'anniversaire et presque à l'heure. Viens-toi prêt Voilà déjà une erreur de la VF. Car de base, dans la version originale, Han Solo et Chewbacca devaient aller au jour de la vie et c'est une célèbre fête dans l'univers de Star Wars qui est dans Star Wars de la République. Comme quoi, la merde, ça se recycle. Vient donc ensuite la présentation des personnages. ...avec la famille de Chewbacca, son épouse malade. <rire> ok, je crois que cette tête résume tout le film. Oh, t'as trop pris, gros! En actrice, nous avons aussi Béatrice Arthur, qui est la mamie d'un Malcolm. Bref. Carnet, qui a fait plein de films. Les Jefferson Starships, dont on s'en fout complètement. Pour les images qui suivent, je vous conseille de l'alcool, un couteau et des capotes. TA GUEULE TA GUEULE TA GUEULE Avec quoi, ça me casse déjà les couilles. ça fait déjà 5 minutes que je regarde ce truc si perché que Teletubbies et le mot est faible. Bref, on va passer direct à la 11 minute. Car oui, ça fait 11 minutes que je me tape notre belle famille entre Chewbacca. Et ça pue un peu la merde. Notre cher Luc nous apprend que Chewbacca n'est pas rentré à la maison. Merci Captain Obvious. Vous ne savez pas où il est Ah, oh, il n'est pas encore arrivé, c'est ça Bon, si celui-ci n'a aucune émotion et qu'il a un maquillage surdosé, c'est parce que marc camille a eu un accident de voiture juste avant. Moi, par contre, je comprends pas pourquoi il a signé pour cette merde. Non, je t'en prie, malade, fais-lui la surprise. Allez, souris un peu. Je vais te sodomiser tellement fort. Peu après, nous faisons face à une scène où notre cher Art Carnet reforme de sa mère à un garde impérial. C'est un minuscule aquarium. T'avouais que c'est pas courant, hein? L épisode est lent Enfin, nous avons commencé l'opération. Ce n'est plus qu'une question de temps, mais nous retrouverons les rebelles. Je veux qu'on les retrouve sur les Wow Dark Vador a une engine. Hey Il est aussi bien doublé que Pikachu Ta gueule Bref, retour sur la famille de Chewbacca qui... Regarde une émission de télé cuisine... Ce vont présentée par être, un En premier lieu, nous allons pouiller le tout Tourner, tourner, tourner, tourner. Regul. Tourner, tourner, tourner, tourner, tourner, tourner, tourner, tourner, tourner, tourner, tourner, Et là, qu'est-ce qu'on prend les enfants Eh oui, la bouteille d'alcool. Je veux la capote, j'ai bien les moi Après ce long moment, Carnet arrive enfin pour offrir des cadeaux. Quand C'est bizarre. Pourquoi cette scène elle n'est pas traduite <rire> <I'm getting> your... <rire> Pour résumer... Il se touche la nouille, bordel On peut dire que ça se bat en couille je me de l'aller Et donc nous en venons à notre deuxième gadget Très utile quand tu veux baiser un Pékinois. Bref, 6 minutes plus tard, avec plein de chansons, on revient sur C3PO et R2D2 qui se rappellent à quel point Han Solo et Chewie ne sont pas encore arrivés. Merci Captain Obvious. Requête, mais que c'est impossible Et pourquoi ils ne sont pas arrivés Je qu'ils se ramènent, qu'on en finisse. Nyeh, c'est quoi ce bordel Mala, croyant que Chewbacca soit enfin rentré, tombe malheureusement nez à nez avec des stormtrois. Va-t-il y avoir de l'action et des larmes Cette unité est occupée par quatre Wookiees. Deux mâles adultes, une femelle adulte et un enfant mâle. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Bref, pour les occuper, Art Carnet fait... Mais qu'est-ce qu'il fait Bref, je disais, donc, Art Carnet leur montre des clips musicaux. <rire> tu rajoutes quelques logos et au final c'est bon. Hein Je vous épargne 5 minutes de musique. Alors ça vous a plu Non. Bon maintenant fouillez tout le reste de cette résidence. Oh, j'avais oublié, je pourrais peut-être vous laisser ma carte au cas où vous voudriez. Oui, bon, d'accord, d'accord, je parle. comique de situation, trop drôle, hein dans ta gueule. Pendant ce temps, Junior regarde un dessin animé. Chewbacca, où est Anne C'est lui, là, la tête en bas. Toujours pas de contact radio. Il risque d'y avoir une collision. C'est ah moche. Mmh, ce dessin animé raconte que Han Solo et Chewie sont partis chercher un artefact qui rend invisible. Mais c'est le faucon millénaire Le quoi Mais Han Solo a des soucis car il a la tête en bas et c'est ça qui l'empêche de faire sa mission. Et donc Luke, R2D2 et ses 3 PO partent le rechercher. Mais en chemin, Luke se fait attaquer par un dinosaure piloté par Boba Fett qui s'initie sa première apparition dans la saga Star Wars. Et non, je ne ferai pas de débat pour savoir pourquoi Boba Fett est aussi populaire. Je m'en carre les miches. Lux Skywalker non. me suit donc pacifiquement, non. mais celui-ci est contaminé par l'artefact qui a pour ah, pouvoir d'endormir. Et on apprend dans cette série que Boba Fett n'est pas humain. C'est une sorte de maladie du sommeil qui n'affecte que les humains. Hum. Car oui, si ça affecte les humains, pourquoi ça n'affecte pas Boba Fett La théorie du clone de la prélogie est un petit peu foirée là. Ainsi donc, Boba Fett et Carpet recherchent un sérum pour soigner Luke. J'ai dit rester ici! Et au final, Boba Fett réveille Luke Skywalker et Han Solo et. Euh, C'est quoi cette horreur? Et donc, Luke Skywalker se rend compte que Boba Fett il était méchant! Et Boba Fett fuit comme un voleur et nos héros, victorieux, partent vers de nouvelles aventures. Bref, c'était pas si mauvais que ça, parce qu'en 10 minutes de dessin animé, il y en a eu plus qu'en une heure. De retour dans la normalité chiante, les Troopers continuent de tout fouiller. Et Junior... Regarde un mode d'emploi. Qui est bien bugué du cerveau. Tout d'abord, vous prenez le sachet en plastique qui contient l'outillage nécessaire au montage. Ah Il contient les outils. Tenez-le ainsi entre vos doigts pour l'ouvrir. Franchement, je vois pas qui ça peut intéresser. Je vous le mets pas, hein, sérieusement, mais moi j'ai dû me taper ça 4 minutes. Bien sûr, il faut éviter de le déchirer, car vous pourrez l'utiliser encore autant qu'il vous plaît. Sérieusement, qui s'intéresse de voir un montage d'un truc qui n'existe pas Encore ça serait un Lego qui existe. Mais non Non Non, non nous passons ensuite sur un reportage sur la vie de Tatooine. On voit Grido, qui a dû ressusciter d'entre les morts, et un petit reportage de derrière les fagots pour nous parler du père de Beatrice Arthur. Et Harvey Gorman ressemble un petit peu au mélange du deuxième Docteur et du troisième. Ça lui change du transexuel. et il boit par la tête. Pas besoin de me regarder. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si simplement, revenez moins vite, je vous attends. Avec une chanson, hein, ce sont de mots. bien plus que tout ça, voyons. Une sorte. Bref, celui-ci veut à tout prix entendre la chanson de Béatrice Arthur et il essaye de la violer. J'ai trouvé l'amour. <rire> Au final, je préférais qu'on était détravelé. Et il continue de picoler par la tête. Et je me dis qu'il serait temps que je prenne le couteau. Maintenant. Bon, je commence en avoir assez. C'est l'Empire qui ferme cette salle Et donc l'Empire qui n'a rien à foutre de ses journées décide donc de fermer le bar de Beatrice Arthur. de l'eau, c'est sérieux Écoute je t'en prie Donne-leur l'exemple Va-t'en Et bien sûr on apprend que Grido n'est pas Grido mais il s'appelle Ludlow. Non, pas J'Houdl'eau hein Ludlow. Et celle-ci fait fuir tout le monde en chanson. Et voilà C'était passionnant Et Chewbacca et Han Solo revient donc à la maison. ENFIN et Solo se débarrasse d'un Stormtrooper sans le faisant glisser sur un blaster. Je suis prêt à parier que c'est Jar Jar Bing sous le masque. A peine venu, Harrison Ford se rebarre, parce qu'il a autre chose à foutre, hein, bien sûr. Mais avant, bien sûr, il échange un doux regard avec Chewbacca. Zoophilie Et donc, Chewbacca et Mala se font donc un bon bisou. <rire> non, je déconne, ils peuvent pas. Ils se font juste un câlin. Vous croyez vraiment qu'ils allaient se rouler une grosse galoche Et Art Carnet se débarrasse des troopers en disant qu'An Solo s'est cassé ailleurs. Et vous croyez que c'est la fin oh, Non Non On la refait Et ils fêtent tous le jour de la vie. Pfff, La princesse Leia chante... Et Dans un dernier souffle, avec peu de budget, Narou fréquenta la mort à cause de Star Wars au Vidéo. Ou plutôt, après avoir avalé son ketchup de travers. Car oui, vos gueules, on n'a pas les moyens. Ça coûte une blinde du faux sang Hein, qu'est-ce que c'est Je suis en. Je suis envie, envie, je suis mais envie. par un d'espoir, Narou fut sauvé par. Mégazor, général Cochon Qui était-il Pourquoi apparaît-il dans l'espace Pourquoi ce fond vert est aussi dégueulasse Non sérieux, vous avez vu la gueule de ce fond vert et pourquoi ça n'a aucune logique Et surtout, pourquoi je lis cette merde On voit que le mec n'a pas d'idée pour sa fin d'épisode. Euh, Erwan, tu te bouges ton cul De <coughs> quelle région d'animation foreuse venait ce curieux personnage La réponse à cette question dans le prochain épisode.